Bien, bonjour à tous pour ce nouveau Café Outil que j'ai le plaisir d'animer avec Marie. Bien, merci beaucoup, merci Jean-Philippe. Euh, on va aborder une thématique, c'est le 75e Café Outil. Pour euh, rappel et pour mémoire, c'est un événement qu'on propose tous les mois, tous les premiers vendredis matin de chaque mois si ça vous intéresse. Euh, vous pouvez y retrouver d'ailleurs les 74, non peut-être pas tous, mais une bonne partie d'entre eux sur YouTube en replay et celui-ci sera aussi en YouTube, sur YouTube en replay. Et oui, parce que la spécificité des cafés outils, c'est que ce sont des formats courts où on fait découvrir un outil, une méthode, des sujets que l'équipe du Moulin Digital a testé sur un format d'une heure. Et vous l'avez compris, on, ça se joue aussi à distance avec... Ben, une, euh, un, pardon, un live sur euh, LinkedIn, LinkedIn, un replay sur YouTube, et euh, vous ne les voyez pas, mais ils sont là aussi, et ils participent euh, à l'animation, il y a tout un public qui est présent, euh, et donc il va interagir, poser des questions. <rire> voilà, vous oh les ouais. entendez, ils sont bien là. Et euh, vous aussi, à distance, vous êtes aussi là, donc faut vraiment pas hésiter à euh, poser des questions, partager, il y a des gens à la modération, et puis surtout, on va prendre vos questions... Euh, et répondre ça. Alors, du coup, c'est une spécificité qui va être un petit peu plus complexe aujourd'hui parce qu'effectivement, on a des personnes en présence et des personnes à distance. Évidemment, que sur la thématique de la gamification, on va vous faire jouer. Vous avez dû le comprendre. Et que du coup, il y aura un petit décalage. Il y a un petit décalage entre le, ce, que les gens, ce que vous voyez vous, en direct ici et ce que les gens ont sur LinkedIn. Il y a un décalage entre 30 secondes et une minute. On ne sait pas trop exactement. Du coup, on va... voilà, ce petit décalage, on va essayer de le gérer aujourd'hui, mais on va vous demander d'être indulgent là-dessus. Euh, Peut-être nos euh, deux prochains événements avant d'attaquer. Il y a un gros événement qui va se dérouler à Valence qui s'appelle le RSD3. C'est le nouveau nom du RIST de l'époque. Peut-être certains connaissent ce nom-là. C'est un salon de l'industrie, du numérique et de l'agroalimentaire. C'est trois salons en un. Ça va, se durer, ça va se dérouler sur trois jours, du 25 au 27 avril et euh, on va y participer notamment les 26 et 27 et le 26 le jour du milieu le mercredi on propose un pitch presque parfait qui est un format de la French Tech Alpes Valence romans qui permet à deux porteurs de projets qui sont en train d'initier un projet de start-up numérique de venir pitcher leur projet et de venir roder leur discours, de venir roder leur projet face à des gens qui ont envie de poser des questions, qui ont envie de découvrir, qui ont envie de donner leur avis, leurs idées. Bienvenue si vous voulez jouer ce rôle-là d'auditoire mmh. et puis d'auditoire qui découvre un, peut-être une future pépite de la drone mmh. dans les années à venir. Et c'est plutôt sympa, c'est plutôt joyeux et c'est très bienveillant. Et vous allez avoir deux personnes qui livrent un peu leur bébé et euh, ils ont besoin de, bah, de vos conseils, et en général, c'est plutôt des beaux moments. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le public aussi trouve que ça lui a apporté quelque chose. Donc si vous en avez l'envie, ça se passe au centre-ville de Valence Au centre-ville de Valence, au palais des expositions Jacques Chirac. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis un deuxième événement, un euh, soir, à la Fabrique à Albon vers Saint-Vallier, où je vais animer euh, Jeudi de la Fabrique, ça s'appelle, sur le référencement local, qui est une thématique euh, que peut-être vous connaissez un petit peu, mais comment vous rendre visible auprès de votre clientèle de proximité. Mais de quoi allons-nous parler Alors, aujourd'hui, on va parler de la gamification des moments collectifs. Alors, ce sujet-là, il n'est pas anodin, euh, et il est lié aussi à des tendances. La première, c'est le Web 2.0. Je pense que tout le monde connaît ce, cette, ce, cette notion-là, c'est-à-dire que... Le principe du Web 2.0, ce sont les réseaux sociaux, et c'est que le contenu est généré par l'utilisateur. Et donc, on a pris des réflexes, nous-mêmes tous, de publier du contenu, de dire ce qu'on pense, de dire nos avis, de dire, euh, voilà, mais ben moi je pense que ça, et puis moi je suis pas d'accord avec ça, mais moi je suis super d'accord avec ça. Et moi je mets un petit cœur là-dessus. Et puis moi... Je... Et du coup, dans une salle comme aujourd'hui, on a envie de prendre la parole. On a envie de dire ce qu'on pense. On a envie... On a... Ça, devait... ça crée un réflexe. Ah <rire> <rire> Et quand ce réflexe là n'est pas possible c'est frustrant et quand on n'a plus la voix, la possibilité de prendre la parole ça devient frustrant et aujourd'hui des moments collectifs alors on va essayer de pas le faire ce matin mais où, où il y en a que un ou deux qui parlent et tout le monde ne parle pas ça devient gênant ça aboutit à cette presque cette gêne cette frustration du coup euh, les outils qu'on va présenter permettent d'éviter ça et permettre à tout le monde de pouvoir interagir réagir donner son idée ses idées son avis etc la deuxième chose, c'est que peut-être que dans une salle, même comme aujourd'hui, il y a des gens qui n'osent pas trop prendre la parole, tout simplement, et qui se disent que peut-être qu'ils ont peur de dire une bêtise, peut-être qu'ils ont peur d'être un peu en décalage, peut-être qu'ils ont tout simplement euh, par timidité et ils n'osent pas. Et que là, les outils numériques peut-être leur permettent de se libérer un peu et de dire leur euh, ce qu'ils pensent. Et puis la troisième chose, c'est que le numérique, ben vous avez tous votre téléphone ou presque dans votre poche et que du coup c'est assez facile et c'est un usage que vous avez tous quotidiennement. Et du coup euh, les trois mélangés, le web 2.0, la, la peur qui devient franchissable euh, et la culture digitale fait que c'est ce une thématique dans laquelle aujourd'hui on se retrouve tous. Et puis je ne l'ai pas mis, mais au-delà de ça on aime bien tous jouer je pense. Et ça participe au fait d'aller chercher à quelque chose qu'on a tous en nous, qui est euh, enfant, on jouait, tous, et on aimait tous jouer. Et bien voilà, on peut le refaire dans un métier, dans son travail, dans son activité pro, et dans des thématiques euh, qui sont euh, la prospection commerciale. Qui sont euh, des choses qu'on on a, on a l'habitude d'avoir des activités très, euh, presque un peu dures. Et aujourd'hui, on peut, on peut jouer avec ça. Il y a quelques prérequis quand même pour ah, ça. Ouais. La première chose, c'est que celui ou ceux ou celles qui vont animer ces sessions-là, bah, ils aient envie de le faire et qu aient... que ça soit fluide, qu'ils ne se disent pas oh, « il faut que je masse un outil numérique, mais en fait, j'ai pas envie, mais en fait, il faut que je le fasse ». Que ça soit intégré, que ça soit le plus naturellement possible proposé. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, ça se réfléchit Le jeu, ça, ça se réfléchit et ça s'intègre. C'est pas juste posé comme ça, comme une cerise. Et ça doit participer à une fluidité de la séquence. Ah, parce que moi on m'a dit, euh, maintenant il faut faire jouer les gens et comme ça ta réunion elle est réussie. Ben non. Non, ça suffit. Ça pas. marche plus comme ça, et voire même euh, ça marche moins comme ça. Il y a eu une tendance un peu à la mode de ça, et aujourd'hui on en revient un petit peu et on faut doser. Il faut doser, c'est-à-dire vous allez voir après, mais les moments, le, le volume. Il faut que les gens qui sont en face soient d'accord. Et tout à l'heure, quand on dit ben, « j'ai pas mon téléphone ben, », c'est pas grave. Et puis c'est pas gênant, et puis vous allez jouer avec votre voisin, et puis vous allez peut-être participer juste avec la main, et... Faut pas, que ça soit une... faut pas que ça soit imposé, faut pas que ça soit une contrainte, au contraire. C'est un plaisir à porter, proposé et partagé. Et puis après, il faut adapter. C'est-à-dire que c'est pas le jeu pour le jeu, c'est le jeu pour un objectif, quand même. Il faut réfléchir à quel objectif vous cherchez à travers... Une proposition d'outils. Alors justement, en termes de bonne pratique, le jeu ne remplace pas l'animation, le jeu ne remplace pas le contenu, le jeu ne remplace pas le fond. Il vient l'accélérer, il vient, il vient le il est fluidifié. Je trouve que c'est un, un... Souvent, euh, on utilise le, le jeu euh, au sein de l'équipe du Moulin Digital. Euh, sous, ça, ça peut être euh, dans des moments où on a une grosse densité d'informations. On, on est dans des moments où on peut avoir de gros collectifs. C'est dans des moments où, en fait, on a besoin que l'interaction soit euh, la plus confortable possible. Et du coup, ça veut dire qu'il y a quelque part une compétence Mmh. Euh, D'intégrer ça, je sais pas si enfin, euh, de, ceux qui font de la formation, peut-être qu'il y en a qui sont en, ou en présence dans la salle ou à distance sur LinkedIn. Quand on fait une formation, c'est son métier. Ben, D'intégrer cette nouvelle façon de faire, c'est intégrer une nouvelle compétence, une nouvelle façon de, de faire passer des messages, une nouvelle façon de. de, de pas forcément faire passer des messages, une nouvelle, une nouvelle façon de former, en fait, tout simplement. Euh, animation, outils. Il va falloir justement doser, placer euh, au début, au milieu, à la fin, pas trop, euh, à quel moment, pour quel objectif, est-ce que c'est un brise-glace de départ, est-ce que c'est un brise-glace oh. de fin, est-ce que est... Moi, j'aurais tendance à partir exactement à l'inverse, c'est-à-dire, quel est l'objectif de votre moment collectif Voilà. Sur avec quoi vous voulez repartir à la fin, qu'est-ce qui fait que ce moment-là sera réussi Et ensuite, bah, vous allez piocher dans la bibliothèque d'outils pour venir y répondre. Et euh, nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire un panorama. On en a essayé plein. Il y en a d'autres, on a très envie de le faire. Et à chaque fois, on a essayé de voir dans quel contexte ça nous paraît adapté, les contextes où, en fait, non, vous allez être contre-productif. Euh, contre L'idée, c'est vraiment, vous, quand vous calibrez un moment collectif, pourquoi vous réunissez des gens qu Qu'est-ce qu que vous attendez d'eux Qu'est-ce que vous espérez qu'ils puissent vous apporter Comment est-ce que vous voulez que ça se passe Quelle est la tonalité que vous voulez donner euh, des jeux euh, Alors on n'a pas expliqué euh, ni le jeu ni la gamification ni la ludification, mais derrière tous ces mots, en fait, il euh, y a un aspect un peu de plaisir, mais il y a une gradation. Il y a des moments où en fait c'est la franche rigolade et c'est mmh. ça qu'on recherche. Et puis il y, y a des moments où en fait c'est une manière un peu détournée de, on va dire, d'être de, sur des méthodes finalement euh, assez connues. Mais euh, voilà, c'est trouver de nouvelles formes, mais pour à chaque fois parvenir à un objectif particulier. Et euh, moi, je, je trouve que euh, ceux qui ont à animer ces moments collectifs, il bah y a forcément des compétences en, manière, en matière d'animation que soit vous, vous a, euh, comment dire, soit vous avez déjà dans votre bagage, soit de toute façon, vous allez les acquérir sur le moment, parce qu'un groupe, ça se gère, ça s'apprend. Euh, c'est toujours différent. Exactement, et une grosse euh, dimension d'adaptation. Alors, quels sont les objectifs Le premier, c'est que ça ne soit pas, comme la petite image de gauche sur l'écran, euh, que ça ne soit pas euh, pénible, que ce ne soit pas ennuyeux, que ce ne soit pas des sessions qui fassent qu'on a tous connu des sessions où on se dit, oh là là, pff. Voilà, ben le, la gamification participe à ça, d'éviter cet ennui, d'éviter cette frustration de ne pas pouvoir dire, d'éviter cette sensation d'avoir une session qui déroule, qui descend, euh, sans avoir la possibilité de faire remonter ce qu'on a envie de dire. Euh, le deuxième, c'est un peu différent, c'est de chercher de l'engagement. L'engagement, c'est aussi euh, l'engagement des gens qui sont en face. Ils peuvent être peu nombreux, ils peuvent être très nombreux, nous, on a fait des activités ludiques euh, numériques avec des gens, il y avait 200 personnes et puis d'autres, il y avait euh, 15 personnes. Euh, mm -hmm. D'autres, même il y avait moins, il y avait même 10 personnes. Et il faut adapter, évidemment, à la fois le jeu, mais surtout l'animation qui va avec. Mm -hmm. Animer un, un, une conférence de 200 personnes avec des outils, c'est pas pareil. Euh, c'est pas, pas les mêmes outils, d'ailleurs, qu'on utilise. Donc, il faut, et il faut, et il faut aller chercher, enfin, mm -hmm. on peut aller chercher pardon, cette interaction, cet engagement de la part du public. En plus, ce qui est intéressant dans ce que tu dis avec euh, euh, cette qualité, on va chercher une qualité d'interaction particulière. C'est-à-dire qu'à 10 personnes, la... le niveau d'interaction que je veux entre les membres, elle ne va pas être la même à 600, vous vous en doutez bien. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je veux produire entre les personnes Qu'est-ce que je veux... Obtenir à la fin de, de, des échanges. Et euh, je trouve que dans un petit groupe, souvent on va aller dans un niveau d'intimité, d'interaction qui peut être beaucoup plus important que sur un gros volume de personnes. Mmh. Et euh, forcément, euh, finalement, le, le, le jeu euh, en soi peut être un peu le même, mais les modalités dans lesquelles vous allez le proposer vont être différentes. Et parfois l'idée ça peut être aussi de, euh, de véhiculer du lien entre les personnes et pas forcément mmh. avec ceux qui animent la session mais aussi mmh. entre, eux, entre les personnes pour avoir une sensation, un sentiment, sentiment par exemple de, de communauté, de groupe, de participer à une expérience parfois aussi. Et de vivre quelque chose qui, qui crée un, un effet groupe justement, un vrai effet groupe. Alors les, le pourquoi faire Pourquoi faire la première chose ça peut être de connaître moi, j'ai envie de savoir ce que vous avez déjà fait, vous, dans la salle et sur LinkedIn, avec la gamification. Est-ce que vous avez déjà utilisé, soit en tant que participant, soit en tant que proposeur, je ne sais pas si ça se dit, mais ça ne fait rien, euh, est-ce que vous avez déjà proposé des activités ludiques, numériques, à travers, euh, dans, une, dans un cadre de sessions, de réunions, de formations, de collectifs, de workshops, de ce que vous voulez, <rire> de moments collectifs, on l'a appelé comme ça de façon générique. Euh, D'ailleurs, ça nous intéresse de le savoir, est-ce que parmi vous, dans la salle, il y a des gens qui ont déjà proposé, des, vous... utiliser ok. Une, une, personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, ok. Euh... <coughs> ok, on va peut-être euh, vous laisser après répondre à comment vous l'avez utilisé plus tard. Euh... Et ça peut être d'avoir ce retour. Le premier objectif peut être ça. J'ai envie de savoir. Ce que vous ne dites pas. <coughs> Et l'outil permet d'avoir un collectif de retour plus facile et plus important. Sur une salle de 200 personnes, j'ai envie de savoir combien parmi vous ont déjà ben avec ces outils-là, on peut le savoir. Alors que sans ces outils-là, ça va être plus compliqué de faire un effet euh, main. Ça peut être aussi d'évaluer, tout simplement, sur une session de type formation, d'avoir une évaluation euh, des connaissances qui ont été peut-être partagées durant la session. En fin de section, d'avoir une, une évaluation des connaissances. Là, on est plus dans la partie formation. Hein. Mais ça va très bien avec. Euh, la deuxième modalité, c'est pas la même, c'est l'engagement. C'est le lien fort entre les animateurs et les personnes qui sont en face euh, avec quel est le niveau d'implication, quel est le niveau d'interaction, d'engagement et même, euh, et puis tout simplement parfois, d'attention. Euh, souvent, tout le monde sait que quand on revient du repas de midi, quand on refait une session collective, c'est plus difficile. Eh bien, ces moments-là peuvent être propices à aller chercher de l'interaction, de l'engagement pour, pour éviter et pour garder l'attention, en fait, tout simplement, de tout le monde. Et, et ce n'est pas, pas juste descendant, hein, c'est pour tout le monde, ça, ça aide tout le monde. en fait. Donc connaître, engager, mais ça peut être aussi rythmé. Ouais. Euh, une session, quand elle est un peu longue, <coughs> parfois on a besoin d'avoir de, des respirations, parfois on a besoin d'aller récupérer des choses, de redynamiser, mais c'est valable pour tout le monde. À l'école, il y a des pauses, il y a des récrés. Ben, ça, quelque part, apportez une récré, mais qui reste, euh, qui reste ludique. Vous permettez, est-ce que vous connaissez à peu près votre, euh, votre durée moyenne de concentration pour, pour vous, madame, c'est 20 minutes. Excusez-moi, je me permets de reprendre dans ma bouche, parce que j'ai le micro et que les gens sont à distance aussi, donc 20 minutes pour vous 20 minutes non, moi aussi. aussi. Et moi, c'est moi. Ce moi, c'est moi. <rire> <rire> ah non, mais c'est clairement, c'est moi. Et effectivement, effectivement, en fait, euh, on le voit bien, euh, pour euh, tenir l'attention euh, d'un groupe, de maintenir son implication, euh, vous, vous devez respe respecter des, des respirations, et euh, euh, un animateur, il accompagne son groupe, en fait. L'idée, c'est euh, à la fois, effectivement, quelqu'un qui doit guider vers l'objectif de ce moment collectif, et, mais en même temps, de, de, le su de suivre et de, de faire que ça se passe au mieux. Et puis, on l'a déjà évoqué, mais c'est aussi un objectif qui peut être de créer une cohésion entre le groupe euh, mmh. qui, qui est présent. Euh, faire ensemble, faire, euh, faire, euh, créer du lien entre des personnes qui au départ ne se connaissent peut-être pas, euh, ou sûrement pas d'ailleurs. Donc ça, ça fait partie d'un objectif qui peut être atteint, et qui peut être euh, plus rapidement atteint par cette, euh, ces outils-là. Et puis après, le dernier mot, c'est le côté challenge. Alors ça, le côté challenge, ça marche très très bien, parce qu'on aime bien tous le jeu, et on aime bien tous le jeu qui aboutissent à une petite... Alors c'est pas le mot compétition, mais un petit défi, un petit challenge, un petit... Euh, voilà, on aime tous ça, je pense. Donc les deux mélangés vont bien ensemble. Et c'est aussi tout simplement prendre plaisir et amener euh, du jeu dans quelque chose de sérieux. Et il ne faut peut-être pas les opposer, et au contraire, le mix des deux, amener du jeu, amener du plaisir dans quelque chose qui reste professionnel, parce que là on est quand même dans un contexte professionnel, et eh c'est possible et c'est pas gênant de pouvoir s'amuser tout en apprenant tout en, tout en échangeant tout en partageant des choses voire même ça passe mieux tu Souvent. veux dire que euh, quand j'ai l'impression de subir une réunion je retiendrai moins bien ce qu'on me raconte je veux dire ça ouais, ouais. <rire> <rire> et puis euh, c'est aussi sortir faire un pas de côté, sortir du cadre classique et amener quelque chose qui fasse que les gens se rappellent de ce moment là en disant « tiens, j'ai vécu un bon moment ». Et du coup, ben, en disant cette phrase-là, ça va aussi avec le fait de se dire ben, « comme j'ai vécu un bon moment, je, normalement je m'en souviens plus, je m'en rappelle plus, ça m'a peut-être plus marqué et j'ai peut-être plus envie de continuer, de partager, etc. » Donc la coopération, les « serious games », je ne sais pas si ça vous parle, mais les jeux sérieux, c'est un petit peu ça la thématique de la gamification, c'est d'apporter du jeu dans quelque chose de professionnel. Si vous avez des réactions ou des questions, c'est aussi l'occasion de le faire un peu à main levée, on, on prendra vos réactions et ou vos questions. Ou en message. Ou en message pour ceux qui sont à distance, bien sûr. Ça peut se faire à trois grands moments, euh, avant la séquence du moment collectif physique. C'est-à-dire qu'on peut lancer, on aurait pu lancer, d'ailleurs on vais pensé, mais on aurait pu lancer une sorte de petite question avant, depuis 15 jours. Et aujourd'hui, on commençait par, alors euh, depuis 15 jours on a été surpris avec Marie parce qu'on a posé cette question-là avec cet outil-là et vous avez tous répondu de cette façon-là. Et ça peut enclencher une séquence, ça peut enclencher une session sur la base de quelque chose qui a été fait avant. Ça permet aussi, alors par contre, la limite de ça c'est qu'il faut que l'outil soit déjà utilisé par les personnes. Parce que découvrir un outil, euh, c'est où déjà, comment ça marche, etc. c'est plus contre-productif qu'autre chose. Donc c'est souvent mieux quand les gens, ont, on sait quand ils ont l'habitude de pratiquer l'outil concerné et que c'est pas une découverte parce que souvent ça peut être un peu ça peut être à l'inverse oh c'est quoi ce truc j'y comprends rien et du coup ça aboutit à un frein. Et quand <coughs> euh, ce moment un peu ludique précède, ça permet déjà de fixer le rendez-vous d'une certaine manière, ah, on propose quelque chose en anticipation d'eux. Ça me met déjà dans un contexte de réflexion par rapport au sujet, ça c'est en tant que participant, et puis aussi en tant qu'animateur, ça me permet déjà de recueillir, on a dit qu'un des objectifs possibles, ça peut être d'avoir du feedback. Et ben là, vous êtes typiquement dans une posture où j'anticipe déjà les remontées qui vont m'être faites. Donc euh, le avant, on le pratique assez peu, ouais. mais finalement, en fonction de votre besoin et de, de, de, du, des caractéristiques de votre moment collectif, parfois ça peut être intéressant. Évidemment que là, le pendant, c'est ce qu'on va voir de façon principale, pendant la séquence, pendant le moment collectif, et puis il y a aussi le après. Après, surtout en évaluation ou en retour d'expérience. Par exemple, tout à l'heure, vous allez voir, à la fin, on va vous proposer quelque chose, on va le laisser durer un peu. Pendant le café, vous allez continuer à pouvoir le faire. Et ça ne sera pas pendant le moment collectif pur de ce, de ce café outil, ça sera juste après. Et que pendant une demi-heure, on va laisser courir l'activité. Après, la question c'est, est-ce qu'on le fait en synchrone, en asynchrone C'est ce qu'on vient de dire. L'avant et l'après, c'est forcément en asynchrone. Et le pendant, c'est en synchrone. Donc ça, ça, ça participe au fait de se dire que du coup, les gens vont être en autonomie sur le jeu. Donc plus ils sont en autonomie, plus ils devront être guidés, plus ça devra être facile et plus ça devra être simple. On peut se permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus fourni pendant la séquence, parce qu'on va pouvoir l'expliquer, parce qu'on va pouvoir répondre à une question d'une main levée qui dit « j'ai pas compris comment on fait pour... » Alors que pendant le avant et le après, c'est en asynchrone, les gens sont autonomes dans l'activité. Oui On a juste euh, Marion Bachelet qui, est, euh, ah oui. qui, en tant que gamificatrice, a testé le jeu euh, Totim. Totem ouais. Non. On est preneur de découvrir ce que c'est Totem et qu'elle nous dise euh, dans quel contexte et pour quel... Enfin, comment ça marche. Totim. je ne connais pas. Et là, alors justement par rapport à ça, on a fait, Panorama, on a fait une extraction. Oui. Voilà. Oui. On a fait une extraction de quelques types de jeux par rapport à quelques objectifs. Mais il y en a beaucoup. Et il y a des thématiques qu'on n'a pas retenues. Par exemple, il y a de la gamification dans le recrutement. Il y a de la gamification dans la prospection commerciale. De plus en plus, les... mais même dans, dans, dans les grandes entreprises, ils utilisent la gamification pour faire de la cohésion d'équipe entre des gens qui se, qui se rencontrent très peu. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on va évoquer aujourd'hui, mais ça montre à quel point cette gamification a, euh, comment dire, se, se décline, se déploie dans, dans différentes thématiques complètement euh, mmh. diverses. C'est un format en fait, la, la gamification, c'est un format pour euh, fluidifier. Mais dans le recrutement, par exemple, par rapport à la slide de départ sur les préambules, la volonté de l'animateur, pourquoi pas, du recruteur, pourquoi pas, il faut que la volonté de celui qui est en face soit partagée. Euh, voilà, c'est quelque chose à prendre un petit peu avec Pincette quand même. Autre enfin, thématique, les cadres. Euh, alors, le moment collectif, c'est large. Vous avez tous participé à des moments collectifs qui peuvent être très différents. Une formation, des réunions. Il y en a beaucoup des réunions et des formats de réunion sont très différents. Il y a des réunions d'information, il y a des réunions d'équipe, il y a des réunions de projet, il y a des. Oui, <rire> il y a de mal. À ma Mais si c'est que pour m'informer, pourquoi on ne me fait pas un mail parce que du coup, euh, comme vous êtes nombreux dans la réunion, peut-être qu'il n'y en a qu'un qui va pouvoir répondre. Et généralement, celui qui répond, c'est celui qui, a... qui répond toujours d'habitude. C'est toujours le même qui répond. Il y en aurait mieux savoir ce que pensent les autres. Voilà. C'est souvent un peu comme ça, dans un groupe. Mmh. Et puis ça peut être plus large, des séminaires, des ateliers, des conférences. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel cadre euh, ceux qui ont utilisé euh, tout à l'heure ont répondu oui, on l'a utilisé. C'était dans le cadre de la formation. Entre autres. Entre autres. Ah, okay. donc plus large euh, moi un peu tout ce qui a été évoqué en fait euh, j'ai une agence de pub et je suis spécialisée dans la communication ludique depuis 7 ans donc. il euh... bon, y, y a des experts dans la communication <rire> ludique justement, là aussi forcément vous l'avez utilisé avec des outils qu'on connaît pas avec des façons de faire qu'on connaît pas nous on va vous donner des exemples de ce qu'on a utilisé, de comment, comment on utilise et comment on a un retour mais n'hésitez pas à faire votre propre retour alors, le « où oui, ?» euh, Il y a Célia qui dit aussi qu'elle a... Alors, je, je n'ai pas compris si c'était en point de bénéficatrice ou bénifiée, mais c'est dans le cadre d'une information. Et sinon, pour Marion, encore, euh, c'était dans le cadre d'une journée d'intégration et l'objectif, c'était de travailler la communication, la coopération et l'intégration des nouvelles personnes dans les équipes. Voilà. Voilà. Okay. Donc, et aussi le, le faire-groupe. Ouais, ça, C'est super. Le, enfin, Moi, je trouve que euh, si on veut faire groupe, jouer, c'est quand même une belle façon de... Voilà, on a souvent besoin d'un prétexte pour aller les uns vers les autres. Et euh, un jeu qui soit jeu sérieux ou, ou jeu un peu plus débonnaire, je trouve que c'est assez, assez sympa pour créer du, du, du lien. Mmh. Mais alors, effectivement... Euh, le jeu, dont on, est... on a parlé des objectifs, on a parlé du contexte, mais un élément du contexte qui est hyper, hyper important, et souvent, ça, euh... comment dire, ça on, on, on... dans l'équipe, on est nombreux, et on a souvent un ping-pong par rapport à la façon dont on imagine euh, les temps collectifs, et euh, souvent, ça nous permet aussi de beaucoup <rire> dégrossir comment on peut... Euh... Euh, proposer euh, le, le meilleur format par rapport à nos intentions mm -hmm. et on, on, nous on pratique beaucoup le... en présence avec vous, merci beaucoup, à distance, coucou et euh, souvent on bat les deux et... c'est ce qui est le plus compliqué d'ailleurs <rire> c'est le plus compliqué déjà à animer sans parler de la gamification, sans parler de numérique, c'est le plus compliqué et c'est encore plus compliqué quand on va utiliser les outils, il la, la, y a des limites qui font que lorsqu'on a des personnes en présence des personnes à distance, c'est un contexte de plus en plus fréquent je trouve, euh, même si c'est assez récent quand même, parce que même après euh, le confinement, tout ça, euh, tout ce qui était à distance, s'est beaucoup développé. Mais le hybride, c'est quelque chose qui, est, qui revient, je trouve, euh, et qui n'est pas simple voilà. à animer d'une part et à utiliser avec des outils numériques encore plus. Voilà. Ce n'est pas les contextes les plus faciles. Donc on s'est dit qu'on va le faire un peu en mode challenge. Les comment, vous avez... Alors peut-être alors là, il y a une petite différence entre ceux qui sont à distance et ceux qui sont en présence. Évidemment que l'outil principal pour ça, c'est le smartphone. Parce que tout le monde l'a, parce que c'est pas quelque chose... Avant, il y avait des boîtiers de jeux qui existaient. Maintenant, j'en ai plus vu depuis longtemps. Le smartphone remplace le boîtier et remplace et devient l'outil de jeu d'interaction. Mais ça peut être, faut pas oublier, le côté très... Alors parmi vous, dans la salle, qui peut lever la main pour... C'est pas gênant. Au contraire, c'est même très bien et ça fonctionne très bien. Euh, d'avoir cet aspect physique tout simplement sans, sans parler de numérique et puis ça peut être, on va le voir à la fin avec des jeux qui sont où les gens n'ont pas de numérique et c'est que l'animateur qui a un outil numérique, on va le voir à la fin euh, le comment alors dans le, dans le comment c'est à dire que dans une session comme aujourd'hui vous avez des écrans, des slides des diapos, des diapos qui sont proposés et il va falloir intégrer dans ces diapos des jeux et des jeux dans les diapos et Il y a des questions qui peuvent se poser. On les met où tout ça là On le met dans l'activité euh, numérique complètement. On le met dans. On met fin à un mix des deux. Ça veut dire quoi Il faut. Ah, Excusez-moi, est-ce que vous pouvez changer d'onglet Passer de l'onglet présentation à l'onglet jeu, puis revenir à l'onglet présentation. Ou est-ce qu'on met tout dans l'aspect euh, présentation et on intègre le jeu dans la présentation Ça paraît rien, ça, mais ça fluidifie ou ça complexifie une animation. Et pour d'expérience, on a vu que ça pouvait largement complexifier une animation, plutôt que la fluidifier. Donc, plus on peut intégrer dans un seul outil. Plus on peut le faire en tout cas et mieux c'est. Et d'ailleurs les outils maintenant ont bien compris et souvent ils proposent d'intégrer, d'importer un powerpoint, d'importer un pdf dans l'activité numérique ludique et comme ça vous avez qu'un seul outil à utiliser et les gens ont un seul outil à utiliser. Tu veux dire que quand euh, je sors de mon, de mon fil rouge pour aller chercher euh, le jeu... Tu en perds une moitié, pas une moitié mais tu peux en perdre pardon, une partie et, et ça peut aboutir à en clair, on crée de la rupture alors qu'on veut fluidifier. Exactement. Ah, c'est bête. Ah oui, pardon, juste nombre et temps d'activités. Le nombre d'activités, au départ, quand on découvre ça, on dit « ah, oh, je vais pas faire ça, ça, ça, je vais en mettre plein. » Et en fait, on en met trop. Et finalement, ce qu'on cherche à avoir là encore, c'est contre-productif parce que, ben, Voilà. Il faut, il faut doser. Alors aujourd'hui ça sera un peu particulier parce qu'on va en mettre beaucoup, <rire> mais c'est volontaire. Ne, ne faites pas comme aujourd'hui. Voilà. <rire> euh, mais mais c'est vrai que, souvenez-vous, quels sont vos objectifs de réunion Pourquoi vous avez sollicité du temps à toutes ces personnes euh, On le sait, aujourd'hui euh, le temps c'est hyper précieux, l'attention des gens c'est hyper précieux. Euh, la qualité du moment collectif, elle est vraiment pas sous-estimée. Euh, donc effectivement, euh, si j'ai passé un, un bon moment, bon, j'ai découvert mes collègues, j'ai beaucoup rigolé, euh, mais à la fin, qu'est-ce que je retiens de l'exercice Alors c'était sympa, hein, mais au final, est-ce que mon projet a avancé Est-ce qu'on a pu déterminer des choses Est-ce qu'on mmh. a été productif il bah faut, faut vraiment l'avoir en tête. Donc c'est pour ça, euh, ça permet, euh, quand vous avez bien établi ça, vous êtes beaucoup plus au clair sur euh, la durée, les participants, les formats, et euh, finalement, euh, bah, vous, vous vous allégez de beaucoup, et vous gardez vraiment que l'essentiel qui va vous permettre d'aller plus vite. Alors évidemment qu'il y a deux choses qu'on a évoquées qui sont un peu contradictoires, peut-être la coopération versus la compétition quand on fait des jeux avec des challenges, ou alors vous avez un temps limité, euh, il faut faire ceux qui répondent le plus vite, il a gagné. Ça, c'est vraiment l'aspect compétition. Et ça va presque en opposition avec la coopération. Mais en fait, non. En fait, quand on fait ça, au contraire, ça crée un groupe. Et, et moi, je l'ai vécu à plein de moments, ça. Euh, on pense que ça soit un challenge, et que ça soit, chacun va se tirer la bourre entre eux. Et en fait, à la fin, ça fait effet groupe. Pareil, ça aussi, ça dépend beaucoup de comment vous allez présenter les choses. Les outils, ils sont très bien. Enfin, voilà, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est l'éclairage que vous allez leur donner. Euh, si vous amenez euh, un, un. Voilà, vous vous introduisez votre séance, tout ça. Vous dire, bon, ben, bah, on va faire un jeu. Boum, euh, bon, ben, bah, le jeu se déroule. Bon, ben, bah, on va reprendre le travail. Ok. Puis on va faire. Vous sentez bien que là, il y a des ruptures et qu'on n'est pas du tout... Euh, et et c'est pour ça que c'était important, en introduction, Jean-Philippe l'a bien expliqué. Euh, le, le jeu n'atténue pas du tout le rôle de l'animateur, bien au contraire. Et si vous faites une activité avec un objectif de jeu et de challenge la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des récompenses Il y a forcément une récompense. Elle n'est pas forcément physique, elle n'est pas forcément matérielle, mais il faut valoriser celui ou celle qui a gagné, et peut-être l'équipe qui a gagné. Il faut qu'il y ait cette valorisation, sinon le jeu il perd un peu son intérêt. Mais la médaille en chocolat pour tout le monde. Voilà, tout le monde a gagné, mais quand même. Alors on va vous faire une petite sélection d'outils, euh, qui est une proposition. Euh, et puis n'hésitez pas à nous dire. Alors tout team, peut-être, est-ce qu'elle nous a dit ce que c'était Non, peut-être pas encore. Bah, peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, tous les cafés outils euh, sont à retrouver sur euh, le la chaîne YouTube du Moulin Digital, mais également sur le site internet du Moulin Digital, vous retrouvez le support. Et donc, si les retrouver. personnes euh, qui sont sur le chat nous proposent des, des chouettes outils, oui. on rajoutera bien sûr euh, ces références-là. Donc, euh, n'hésitez pas à les laisser. Et euh, pour ceux qui les ont utilisés, le petit retour d'expérience, on est preneur. Pour team si j'ai bien compris, le but est très simple, par groupe, construire une tour avec des cubes de différentes couleurs, avec des consignes qui arrivent au fur et à mesure. Alors, est-ce que c'était... J'imagine que c'est une petite partie, mais voilà, mmh. ce que dit Marion. Euh... Et puis après, il y a une autre... Euh... On parle de klaxoos aussi, mais mmh, peut-être de... mmh. que je un petit peu. Donc là, c'est Aurélia. Euh, hello tout le monde. Lors d'une soutenance à la fin d'une formation, je demandais aux jurés et aux participants de répondre à des questions, quiz, Sondage, challenge, rapidité, au fur et à mesure de ma présentation via Classroom et donc sur leur smartphone. Bon, voilà. Okay. Okay. Okay. Merci, euh, Aurélia. Ouais. Euh, yeah. Alors, dans le désordre, un premier outil euh, qui s'appelle Padlet. Euh, Padlet, c'est très simple d'utilisation et ça permet de faire des choses un peu diverses. Alors, ça a ses limites, mais euh, c'est un peu le principe de vignettes. Vous allez agréger des vignettes sur un mur qui est par défaut, par défaut euh, vierge, euh, ça peut être sous format de, de alors ils appellent ça, maintenant ils ont changé de nom, non, ça s'appelle pas mur, je vous le mettrai après, je sais plus comment ça s'appelle, euh, j'ai oublié le nom, pardon, ah, on peut… C'est pas un tableau alors, Ouais, non, c'est un autre nom, il y a un tableau dedans, mais il n'y a pas que ça, ouais, mais il y a le tableau, effectivement, on peut faire une liste, on peut faire, euh, quand on fait un film, on fait avant, on fait un… Storyboard. Storyboard, merci un storyboard, euh, on peut faire une carte euh, collaborative, on peut faire euh, une chronologie, une timeline. Voilà, on peut faire des choses assez simples. Et surtout, c'est euh, fait pour ça, c'est fait pour être assez simple. Du coup, on va vous proposer de le faire. Et on va vous proposer de... Alors, pour ceux qui sont à distance, vous avez euh, un, une URL à saisir dans un navigateur web. Votre Donc. navigateur web, Chrome, Firefox ou Safari, et d'aller sur l'adresse qui doit s'afficher à l'écran normalement ou qui sera mis dans le chat peut-être. Voilà. Pardon. Et sans fermer. Oui, alors pardon. Et euh, effectivement, là, un nouvel, la... vous plaît. un nouvel onglet, effectivement, pour pas perdre l'accès la... <rire> au café outil. Et là, c'est là qu'on voit la limite de l'hybride. La... De... De Padlet.com, slash Alors, j'ai pas pu faire autrement, c'était comme ça. JpFalavel/slash/cartes. Et on va vous proposer de faire une carte collaborative avec deux contraintes, deux consignes. La première, c'est de placer un point sur cette carte qui soit situé en Drôme. Et que ce point-là, vous mettez ce que vous voulez. Là où vous êtes actuellement, si vous êtes chez vous, si vous êtes dans votre entreprise. Là où, vous êtes, là où votre entreprise est, votre lieu de travail est, même si ce n'est pas ici, peut-être que c'est ailleurs. Ou alors un lieu que vous aimez dans la Drôme. En gros, placer un point dans la Drôme, soit un lieu en lien avec ce que là où vous habitez, là où vous travaillez, ou là où vous aimez, mais dans la Drôme. Euh, Et pour le faire, pardon, pour, pour pour placer un point sur la carte, donc une fois que vous avez ouvert votre navigateur, un nouvel onglet, inscrit l'URL, euh, vous avez une petite croix. Euh, je crois un qu plus, est. ouais, ça, un plus. Un violet ou un fuchsia. Vous cliquez dessus. Vous rentrez l'adresse euh, que vous souhaitez, et il ne faut pas oublier de valider. Voilà. Alors il se peut que si vous mettiez par exemple le moulin digital, il se trouve que ça y est, mais il se peut que ça y soit pas. Donc il faut mettre une adresse dans ces cas-là. C'est juste la limite que c'est un outil américain et que le géocode. On n'est pas connu en, en Californie. Connu, est, on n'est pas l'adresse du moulin digital. Là pour le coup il est connu, mais d'autres lieux ne sont pas connus. Voilà. Okay. Peut-être qu'il y a des points qui, qui arrivent sur la carte, je ne sais pas. On n'a pas. J'aurais dû prendre mon téléphone. On n'a pas accès. Oui, ça arrive. Okay, ça super. arrive. Ça clignote. Ça, bon. Ça On peut. On peut effectivement. <rire> effectivement. Alors dans cette activité, dans ce jeu-là, Padlet, vous pouvez proposer un point et vous pouvez voter, mettre un petit coup de cœur sur les points des autres. Et c'est valable dans toutes les activités de Padlet. Alors, il voilà. y, y a une question... Bah, non, oui. il, y a, il y a une personne qui veut voter, veut voter dans l'ordre des voix. Ah, non, non. C'est pas le conseil. De de hmm. mois, sais, ouais, ah, feet, non, ils ont bien plus. Ils ont écrit la Oui, ils ont bien plus. C'est ouais. <hors rires> <Ouais. Ouais. Ouais. inaudible> <Ouais. cute> Alors, et ce qui est ouais. intéressant... <inaudible> <Ouais. inaudible> De voir que là, en termes de retour d'expérience, là dans les quelques instants qu'on ouais. vient de s'accorder, vous voyez le que monde. le temps de la consigne, c'est un temps qui est incompressible. Le temps de l'appropriation d'un outil digital, de toute façon, il y a un temps d'acquisition. Et après, il y a un temps qui est propre au jeu, c'est justement ce qu'on a cherché à produire, c'est l'interaction. En fait, on s'est parlé. Effectivement, vous avec nous, ou à distance avec le chat, avec Xavier et Chantal, mais entre vous aussi. Et donc, il faut se dire que si vous, vous avez un, un déroulé précis en tête... Euh, faut jamais prévoir trop mince le, le temps de jeu, mmh. voilà. Et on a souvent tendance à se dire bon allez un petit jeu cinq minutes et après on passe à autre chose. Non. Et dans la consigne, euh, ça vous paraît rien mais de dire ouvrez votre navigateur parce que souvent les gens ils disent mais c'est une appli donc ils vont chercher une appli ils vont chercher la télé. Du coup voilà il faut être très pédagogique, enfin, comment dire mais très didactique, ouais, très explicatif sur euh, ben c'est votre navigateur et dans votre navigateur saisissez une URL parce que parfois on va saisir tout simplement dans Google parce qu'on ne se pas gaffe, et puis du Google, bah, ça ne vous propose pas ça, et voilà. Donc il faut être très explicatif sur la démarche de départ pour aller vers l'outil. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qu on, qu on, où ça a été un peu compliqué Moi, c'est mon téléphone. Ok, mais ça, ça peut être une limite. Exactement, souvent on entend ça. Moi, c'est mon téléphone, ou moi, je n'ai pas accès au Wi-Fi, ou euh, parce qu'il n'y a pas d'Internet, etc. Donc il faut accepter ça, il faut peut-être prendre le temps qu'il faut pour aller aider la, les personnes. Qui... Parfois, c'est possible, parfois, ce n'est pas possible, ouais. tout le monde a passé son point on va avoir une carte collaborative alors cette carte collaborative on peut après l'exporter évidemment alors, soit en pdf soit en images, soit je sais plus euh, j'ai trois formats je sais plus lequel est voilà et donc sans et donc avoir une carte collaborative qui s'est créée en une, seconde, en une seconde là en cinq minutes quoi okay. oui l'exemple euh, donné là c'est la Drôme, moi je pense à une animation de réunion mais intercentre c'est-à-dire annecy grenoble euh, valence est-ce que c'est possible Bien sûr, oui. là c'était juste la consigne pour, placer, okay. pour, pour, pour, pour avoir une carte sur le Mais sinon, a... c'est une carte mondiale. Ok. On place les points où on veut. D'accord. Voilà. Okay. Deuxième. Ah. Pardon, on a encore une question par rapport aux padlet. Euh, c'est Marion qui veut savoir comment on sait qui où. est où Est-ce qu'on peut en trouver qui à placer Non, les alors c'est anonyme, c'est parce qu'on n'a pas voulu que les gens se loguent. Okay. Donc là, euh, c'est utilisateur, c'est marqué utilisateur, ou je ne sais plus. Euh, voilà, non, non, non, on ne sait pas qui a posté. Par contre, on peut demander aux gens de se loguer, c'est une autre façon de jouer, une autre façon d'interagir. Mais là, c'est pas. Là, c là c pareil, c'est aussi une règle, une bonne pratique. Demander aux gens de se loguer, c'est pas le même objectif. Parce que les gens Ah, ça veut dire que je vais savoir ce que j'ai mis. Du coup, on n'a plus l'anonymat qui permet de se préserver, de faire des choses et de poster un truc qui soit en Ardèche, alors que c'était la consigne, c'était la drôme. <rire> enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, euh, la domine-ma, c'est... Ah. Moi, je pense que c'est la bonne solution, mais ça dépend de l'objectif. Si c'est l'objectif d'une séquence de formation avec une, une évaluation, là, il faut que les gens soient identifiés. Donc, il faut qu'ils se logent, il faut qu'ils soient identifiés avec leur nom-prénom oui, ou l'anglais. Deuxième, avec le même bien outil, bien bien. Euh, pour montrer une autre utilisation de l'outil. Donc, toujours pareil, padlet.com slash là, c'est slash mur. Et on va vous proposer de faire un mur. Euh... Et nous dire si vous avez déjà, pour ceux ce qui ont déjà de utilisé de un outil, outil de gamification, de co-construction, là vous voyez c'est un peu de la co-construction ensemble, hein. oui. euh, ou, ou de jeu, ou d'interaction, oui. nous dire ce qu'il a déjà utilisé. Alors, le, le tableau est déjà rempli parce qu'en en équipe, on a déjà renseigné des choses à l'intérieur. Donc j'ai mis trois colonnes, Alors, parce que là, quelqu'un dit tableau, euh, je crois que ça s'appelle... Peut-être tableau, je ne sais plus. En tout cas, j'ai proposé trois colonnes, on peut, en, on peut en mettre deux, on peut en mettre quatre, on peut mettre ce qu'on veut. J'ai mis un titre en haut, j'ai mis interaction, gamification et collaboration, je crois, ou co-construction. À vous de nous dire s'il y a des outils que vous avez utilisés qui sont pas qui ont pas qui sont pas dans la liste déjà citée ou d'aller faire un petit like sur un outil que vous avez déjà, qui est déjà dans la liste et que vous avez déjà utilisé que vous avez bien aimé quoi parce que c'est un des un des out un des intérêts de l'outil c'est de dire ou d'aimer d'aimer ce que d'autres ont dit ont proposé ouais, il faut rescanner, scanner c'est pas le même jeu ouais c'est pas la même URL en fait voilà Du coup, on vous laisse pendant ce temps commence, euh, renseigner ça et de donner vos avis sur vos idées pardon, sur ces jeux-là. Et ceux qui sont à distance, ben, du coup, de, de, le, de le faire. <rire> euh, je peux l'afficher, si, si, bien sûr. Ça, c'est la carte. Donc la carte, il y a plein de points déjà qui sont proposés. On le voit ici. Et là, vous, ben, voilà, vous avez rajouté des jeux... Euh... Yaout ok. C'est Kaout, non Je Je sais pas, ouais, peut-être que c'est Kaout, peut-être je pense. Euh, Bicast, Miro, les post it la parole... Ah oui, exact. Ah ouais. <rire> la roue des actions, le <rire> trello, Totem, Padlet. Monday. Je ne connais pas Monday. Ok. Ok. Euh, <rire> parmi vous dans la salle quelqu'un okay. C'est quoi Monday pour euh, les activités, etc., en collaboration avec les équipes. Ok. okay. Donc, euh, un outil collaboratif. Voilà. Ouais. Okay. Alors, pas euh, Du coup, vous avez ici toutes les activités que vous pouvez faire. Donc, ça s'appelle une toile. Tout à l'heure, le mot que je cherchais, ils ont appelé ça maintenant une toile. Euh, une chronologie, c'est une timeline, une sorte de, de, avec une date que vous proposez. Euh, storyboard, c'est euh, des vignettes que vous proposez de façon linéaire une liste, un mur ou une carte. Voilà. Donc c'est toutes les activités et on a, tout en gratuit pour l'instant, la possibilité de rajouter des sections. On aurait pu faire une carte avec des sections. Par exemple, donner d'abord la liste des lieux sur lesquels vous résidez, puis une section sur la liste des lieux sur lesquels vous travaillez et enfin une section sur la liste des lieux que vous aimez. Et serait mis des catégories de lieux. Alors, le, le modèle de, de Padlet, c'est freemium, comme la plupart des outils qu'on va vous proposer. Donc, il y a une partie gratuite, une partie payante. Là, en gratuit, vous pouvez faire trois activités. Là, on a fait une carte et un mur. On peut encore faire une troisième. Après, oui. il faut passer en mode payant. Après, vous pouvez très bien la télécharger, supprimer l'activité et en refaire une. Ça compte dans le, dans le 3. Donc, vous pouvez, euh, tant que vous. Ces trois archiver quoi. Par exemple, si on prend la chronologie, euh, souvent euh, on fait des temps collectifs pour les bilans. Ouais. Et euh, c'est aussi intéressant de savoir euh, bah, que, quels sont les moments ou les dates ou les événements qui ont été marquants au sein de votre équipe. Par exemple, ça peut être euh, « bah, ok, euh, super, on va faire un, un jeu, donnez-moi une date ou deux dates ou trois dates, peu importe, en tout cas euh, trois éléments ». Pour, qui, qui ont été marquants pour vous. Et ça, ça peut être euh, un, une autre façon de procéder, de gamifier un peu euh, les bilans de fin d'année qui, euh, bah, peut-être certains ont connu des, des moments collectifs pas très très drôles. Quoi. Voilà. Et les tarifs, vous avez vu, c'est les tarifs qui sont tout à fait accessibles. Hein, c'est 10 euros par mois, l'illimité. Et là, vous n'avez pas de limite du nombre de... c'est pas, pas de lettes. Dans la même série d'objectifs qui est de faire ensemble, de co-construire, ben ça a été évoqué dans le chat de LinkedIn, Klaxoon, outil français, qui permet de tout faire, de faire tellement de choses. Alors là, pour la co-construction, l'outil de Klaxoon s'appelle le board. Et dans un board, on va pouvoir collaborer à distance ou en présence, les deux mélanger et créer, co-construire ensemble euh, une activité euh, avec pas mal d'outils. Et quand je dis pas mal, c'est beaucoup d'outils et peut-être... Beaucoup, beaucoup. Et peut-être que c'est perturbant aussi. Voilà, c'est un outil euh, un peu à, à l'inverse, mais pas de lettre, à une vocation à être simple, voire même simpliste. Et on est parfois un peu limité, alors que Claxo on n'est jamais limité. Mais à l'inverse, c'est un peu perturbant parce qu'il y a tellement d'outils qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Et enfin, deux outils qui sont un peu qui montrent qu'on a envie de rester le plus proche possible de la vraie vie. Scrumbles, euh, Scrumbler, c'est un tableau véléda un tableau comme ça là qui est matériellement présenté comme ça, avec une brosse, avec un marqueur, et on va pouvoir faire par colonne dans ce tableau-là, écrire des choses. Donc on se rapproche de la vraie vie d'une réunion avec un, avec un, un tableau. Euh, L'INO, c'est des post-it, mais c'est des vrais post-it, sur un mur de liège. Enfin des vrais, non pas des vrais, justement des numériques, mais <rires> c'est ça l'objectif, c'est de, de se rapprocher au maximum d'un contexte qui soit le plus proche de ce qu'on a vécu dans la vraie vie. Et finalement, les post-it, c'est le meilleur outil pour faire de la co-construction et eh ben, parce que ça a été évoqué d'ailleurs dans, dans les outils voilà ben ben on se rapproche de l'outil physique il y a même un outil lyonnais qui permet de faire ça avec euh, quand on fait une réunion généralement pas là mais on a une table et on est autour de la table eh ben, eux leur truc c'est d'avoir une table et de mettre les gens autour de la table et puis de changer de table si on veut faire on va aller voir dans une autre un autre projet un autre thématique mmh. c'est très basé sur le plus proche possible de si on était dans la dans la vraie vie Ok, alors on va faire une petite respiration. Euh, ça, c'est Marie qui m'a fait découvrir, je te laisse faire. <rire> alors, euh, à l'école... Euh... Vous faisiez ça, non Pour euh, déterminer un certain nombre de choses. Bon, là, c'est un outil qui est, qui est léger, qui vous permet de faire une plume ou une plouf. Alors, apparemment, selon la région, selon votre département ou votre école, c'est l'un ou l'autre. Mais non, si vous voulez jouer à plouf plouf, bah, je vous propose euh, bah, ce petit jeu. Ouais, alors je me suis trompé, parce que c'est pas plouf plouf.fr qu'il faut faire. Si. Si. si oui. Et... Euh... Vous allez, euh, on va prendre des prénoms. Il y en a tout un tas, voilà. Vous êtes, euh, on, on joue avec ceux qui sont en, en présence, mais euh, c'est un exemple. Donc, euh, vous participez au café outils, et normalement, vous avez renseigné tout à l'heure un point sur la carte de la Drôme. Bah, on, on va tirer au hasard. On va faire la plume pour savoir lequel de vous va nous raconter son point. On y va. Du coup, là, on a, là, ce que la méthode, c'est que j'ai importé dans Plouf Plouf. <rire> La liste des gens qui étaient inscrits au Café Outil en présence. Alors désolé pour ceux qui sont à distance, on ne pouvait pas le faire à distance. Euh, vous pouvez l'utiliser par ailleurs, vous, de votre côté. Et donc de là, normalement, sont présents dans la liste tous les gens qui sont inscrits euh, en présentiel. Et on va tirer... Bah, je te laisse le faire. Allez. ne pas trop. Go. Non, Non il faut aller avec la flèche. Ah oui. Voilà. Donc là, plouf plouf, il va tirer au sort. <rire> attention, attention. Et le gagnant... C'est Dominique. Dominique. Ah ben bah bah bah Voilà. voilà. Alors, Dominique, quel était votre ah, point en Drôme Je pas euh... allée dans ah, la Drôme, j'ai mis Crussol. Ma voisine m'a dit Pour l'anecdote, ma voisine m'a dit Pourquoi tu n'as pas mis château de Crussol Et en fait, j'ai dit Oui, c'est vrai. Mais en fait, je tu sais pourquoi, parce que c'est mon terrain d'enfance. Ah. C'était la montagne de Crussol. Voilà, tout simplement. Parfait. Merci. Bon. Et, et... et donc, il y a deux modalités, soit enfin, trois, soit c'est super, on s'arrête là et on, ça a permis la petite respiration sympa. Et puis maintenant, au café, on saura qu'on pourra aller parler à Dominique. On a un prétexte, de, Ah Crusol, et tout ça. <rire> on peut se mmh. dire, c'est très bien. On peut refaire avec le même nombre de participants. Mais si vous permettez, Dominique, bah, comme vous, vous êtes déjà passé, on peut refaire la plume avec quelqu'un d'autre. Et vous, vous êtes sorti de, de la base de données. Et Noémie. Je ne sais pas qui est Noémie. Oui. Bah, Salut Noémie. <rire> et vous, alors, votre point, il était où Alors, moi, j'ai mis un café dans Valence euh, que j'aime beaucoup. Euh, on y va souvent avec des amis euh, pour travailler pour ensuite. Donc, c'est des gens qui, euh, Super. Euh, donc, euh, un café dans Valence. Un café euh, bien aimé. Oui. Ok, super. Donc, au coup, évidemment, vous avez compris, c'est gratuit, c'est ouvert, euh, c'est proposé. Oh, Je là fais là une la bêtise, il une bêtise, la bêtise. L'importance la la de l'animateur la la cohérent. De euh, cohérent. Bon. <rire> Comment hacker une euh, Un autre outil qui s'appelle Bicas, qui est un outil français, euh, qui permet de faire à la fois des activités en présence et à distance. Euh, donc c'est à la fois en, aussi en synchrone, en direct soit en asynchrone avec un temps où là c'est pas l'animateur qui décide quel moment on joue mais c'est la personne, le participant c'est le principe du mode différé en fait et c'est un outil qui permet de faire du mode ils ont plein de modules à l'intérieur on va vous les présenter euh, des modules très différents avec des objectifs très différents, le tout, est, le tout étant basé sur euh, le jeu numérique ou l'activité numérique plus que le jeu d'ailleurs et on peut à l'intérieur rajouter ces slides, ces PowerPoint pour avoir une séquence et tout intégrée dans Bicast et ne pas sortir de Bicast, et demander aux gens en début de séquence d'aller dans Bicast et de rester dans Bicast tout le long de la séquence et on peut importer du coup PDF, PowerPoint et même ils ont maintenant un outil à l'intérieur qui s'appelle Slide, où on peut directement créer ces slides dans Bicast euh, on peut aussi avoir un espace de, chat, de discussion dans l'outil ce qui fait que les gens entre eux ou avec les animateurs peuvent échanger, alors le entre eux voilà. mais on peut aussi perdre le lien, et on peut aussi perdre, perdre parfois le, la séquence. Hein. Euh, voilà, et on, a, on peut exporter tous les résultats et savoir effectivement tout ce qui s'est passé. Par défaut, et vous allez le voir, on va l'utiliser, vous n'êtes vous pas logué, et vous êtes anonyme, avec un nom d'animal avec un qualificatif. girafe joyeuse, lion furieux, enfin je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Enfin, vous ne choisissez pas d'ailleurs, ça vous est attribué par défaut et à la fin on a tous les résultats on peut exporter tous les résultats en PDF notamment et avoir tout, tout ce qui s'est passé et avoir ces résultats là donc évidemment on va le faire, si vous, vous, c'est juste des activités qu'on va vous proposer donc allez sur l'adresse URL et pour ceux qui sont à distance ça marche, vous pouvez le faire aussi bicast.live et pas.com. et ça dans la précaution il faut bien le préciser bicast.live et vous allez rentrer un code de jeu qui est le 716... 254. Donc je vais doucement pour récupérer les 30 secondes des gens qui sont à distance. Euh, donc bicast.live, le code de jeu 716-254. On vous demande pas de vous loguer normalement et vous devez. Alors oui, il faut que je lance le truc. Pardon. Hop, et comme tu m'as hacké. Pardon. <rire> T as... T as... Non, c'est pas ça. Moi, je vais trouver. C'est là. C'est là. Et c'est là. Et c'est de lancer déjà. Et normalement, vous arrivez sur. Oh, attends. Bon, vous devez avoir une activité une nuage de euh, nuage de mots, non Voilà. Ouais, mais j'ai. ouais. Donc, c'est normalement un nuage de mots avec euh, l'idée de. Le principe de nuage de mots, c'est assez intéressant, je trouve, en début de séquence, par exemple, parce qu'on a bien envie de savoir ce que vous allez faire le lundi de Pâques. Ce n'est pas parce que j'ai mis cette question-là. que Mais en fait, l'idée, c'est qu'on a bien envie de savoir par rapport à la thématique du café-outil, celle qui vous paraît la plus intéressante, celle qui vous paraît la plus proche de votre activité pro, celle qui vous paraît... Peu importe la question. Et Il faut souvent la poser comme ça. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit, là Là comme ça, là. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit pour C'est pour le lundi de Pâques. Les mots bon. qui vous viennent à l'esprit pour bah, vous... un œuf pour... en chocolat. Ouais, ou qui va. Ça peut être ça. Ou, ou vous allez peut-être partir en vacances, je ne sais pas. À la mer, à la montagne, à Crusol, Je ne sais pas où vous allez aller, mais et mettre. Alors là, précisez aussi dans la règle du jeu le principe d'un nuage de mots, c'est des mots. Si possible, mettez qu'un mot. Si vous mettez plein de mots, il y a peu de chances que ça soit concordant. Et si vous mettez un seul mot, les mots qui vont revenir le plus souvent vont grossir dans le nuage de mots. C'est le principe du nuage de mots. Ok. Comment je peux remettre mon truc Ouais, j'ai récupéré. Ah non, Alors, donc les résultats eh ben, C'est le mot chocolat qui revient en premier. Bravo. Le « animer un nuage de mots » La, une des bonnes pratiques, c'est qu'une fois qu'il est fait, c'est de ne pas le laisser vivre... Euh, enfin, il va vivre là, il est en train de vivre. Il y a forcément des choses un peu rigolotes qui apparaissent dans le truc. Il faut s'appuyer sur deux choses. Le mot principal, les mots principaux, et les mots anecdotiques. Bah, manifestement, chocolat, ce sera l'activité principale de vous tous lundi, après-demain. Bravo. Vivement mardi. Et après, il y a des mots qui doivent être rigolos normalement. Il doit y avoir gigot, voilà. Il doit y avoir euh... la chasse lapin. <rire> oui, chasse pas. <rire> Donc ça, c'est voilà, un moyen de voilà de faire à la fois du sens et à la fois du jeu. Là, on le, voit là. Le, le La proportion du mot correspond à la proportion des personnes qui ont répondu la même chose. Et euh, effectivement, la, la bonne pratique, c'est de mais c'est la bonne pratique de manière générale par rapport à l'ensemble des outils et des jeux. Euh, on on l'a dit tout à l'heure, un jeu qui est posé là, au milieu, au milieu de rien, qui, qui n'amène pas un plus par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est bah sympa, mais c'est un peu un ovni posé au milieu de nulle part. Et donc le but du jeu, c'est que si vous avez proposé un nuage de mots, c'est que forcément vous allez vous en servir à minima, vous devez le commenter. Okay. Et si c'est pour la blague, comme nous on l'a fait là aujourd'hui, on commente <coughs> la blague. Ouais. Et, et bonne chance à celui ou celle qui va avoir la belle-mère. <rire> ouais. J'aime bien, bien l'idée d'associer les mots proches et y a chien, C'est belle-mère justement. Ah, ouais. belle <rire> Ça peut donner un truc pas mal. C'est pas dangereux au terme ce cas. Cas. On on vous voilà. de ce week-end. Le principe de Lucas, de thème, c'est d'avoir des activités que vous lancez Là, je ne l'ai pas fait, j'ai tout lancé en même temps. Hein. Mais que vous lancez au moment de pour les rendre actifs et après on les clôture. Là, j'ai terminé, le nuage de mots, il est figé. Okay. Les gens ne peuvent plus participer. Voilà. C'est obligatoirement anonyme Non, enfin, enfin, non c'est toi qui décides quand ah, tu paramètres le jeu de le rendre soit anonyme, soit de le rendre obligatoirement logué avec un mail. un peu que tu d'ailleurs, mail, nom ou prénom. Ou alors d'aller encore plus loin et dire que les gens doivent, se, doivent créer un compte dans des oui. Ça, euh, oui, oui, okay. Mais ça, on déconseille. Mais le deuxième intermédiaire, c'est de proposer aux gens de demander. Et tu choisis tes champs prénom et oui, Encore une fois, ça va dépendre de ton objectif et de ton cadre. Oui, c'est dans la version premium, ça Non, la version premium, c'est juste le nombre d'utilisateurs qui est limité. Alors, évidemment, c'est un peu plus fermé que. Et aujourd'hui, dans la version. La version premium c'est le euh, nombre de joueurs, je crois que c'est 20, il me semble que c'est 20, la version gratuite, je sais pas si c'est 20 ou 10, je crois que c'est 20. 20, après au delà il faut rester il faut en offre payante qui commence à 39 euros. Ouais. Ouais. Donc là, le nuage de mots, on vient de le voir. Et ça, vous avez ici toutes les activités, pour ceux qui sont à distance, toutes les activités qui sont proposées par Bicast. Un nuage de mots, un mur de selfie, on le fera après. Un tableau, c'est typiquement un tableau vierge et vous proposer des idées par colonne. Et vous pouvez paramétrer le fait que les gens votent aussi sur les meilleures idées du groupe. Euh, une métaphore, ça, c'est juste après. Hop, c'est ça. Donc on peut paramétrer des types de métaphores avec euh, des bateaux, des montgolfières. On peut mettre deux, trois ou quatre catégorie, force, faiblesse, risque, menace, oui. ou juste avantage, inconvénient. Oui. C'est vous qui êtes libre de mettre l'école le titre des, des activités. En fait, l'un des, des éléments qui, ont, qui, font, qui participent au succès de Bicast, c'est qu'il vous guide énormément vers... Euh, il y a tout un tas d'outils, vous l'avez vu, et il vous guide énormément. Euh, on est d'accord que ça, c'est le le classique « à tout, tout donc « à tout, faiblesse, opportunité, menace », merci beaucoup, euh, qui est un, un archi-classique qui est ben « on va faire l'état des lieux de notre situation à un instant T euh, ». On peut le faire de manière tout à fait basique, avec un tableau qui va bien, mais ça peut être aussi assez chouette de se dire « alors, on est dans un bateau, on est tous ensemble, on se rend compte que euh, on a du vent dans les voiles, ça c'est les opportunités. Euh, on voit qu'en euh, bah, en fait, euh, on est un peu trop chargé, on a l'encre qui s'accroche quelque part. Bah, ça c'est les trucs où, pour aujourd'hui on n'est pas très bon. Bref, on a encore une fois sur C'est la même intention, c'est la même méthode, mais le format est différent. Et donc, euh, en général, si on utilise pour ce genre d'exercice l'aspect « jeu », c'est soit parce que euh, vous savez que votre réunion, elle a besoin d'être un peu définie en séquence respiration, soit parce que, justement, vous voulez un peu de créativité. C'est-à-dire que votre état des lieux, euh, potentiellement, vous, vous avez envie que le groupe soit capable d'aller chercher euh, au-delà de, de ce qui est euh, un peu euh, les lieux communs, les attendus, et, et, et c'est de préparer, justement, souvent l'après. C'est bon, une fois qu'on a fait l'état des lieux, Comment on s'en sort, quoi voilà. Alors, On ne va pas le faire parce qu'on n'a on a pas le temps, mais il y a d'autres activités. Euh, il y a par exemple le sondage. Je veux savoir ce que vous pensez de. Euh, ça, c'est une activité assez classique, mais ça marche bien pour avoir un ressenti, pour avoir un retour d'idées, de, euh, de, de, de, de, de, de volonté, de thématiques. C'est ça qui avait été utilisé à Marlis. Exactement. Ouais. Ouais, ça. Et okay. vous, on peut, par exemple, bon, voter pour votre coup de cœur, On vous propose quatre solutions, quatre idées. Quelle est votre, votre idée préférée et euh, pardonnez-moi tout à l'heure c'était ça que je voulais dire sur Bika, c'est qu'il euh, vous propose au départ de, de vous guider dans le choix de, des propositions des modèles euh, en vous posant des questions sur vos intentions euh, je veux créer du groupe euh, je veux si, je veux ça, etc et à chaque fois, plus vous répondez aux questions, plus il précise euh, les de, possibilités d'outils ce qui est vachement intéressant en fait. Oui, ah, c'est ça en fait, vous propose l'outil le, le plus adapté à votre attention. Au contexte. Par défaut, c'est l'un ou l'autre. Ouais. Une... On peut être guidé. Soit tu sais ce dont tu as besoin, et tu vas piocher dans la gamme, soit tu te fais guider. en avance. Un autre jeu, un autre outil, c'est typiquement du quiz, on ne va pas le faire, mais c'est typiquement du quiz. C'est indien, euh, mais c'est hyper bien. C'est hyper euh, ludique. On peut faire des formats. De, le quiz, tout le monde connaît le quiz. On peut se dire que bah, c'est classique. En fait, eux, ils emballent les quiz dans plein de choses graphiques, dans, avec des vidéos, avec plein de choses. Euh, voilà. On peut faire du test gratuit et, ou passer en mode premium pour 8 dollars mensuels. Voilà. Mais c'est vraiment très, très, très bien fait. Ah. Je te laisse le. Alors, ça c'est un outil à utiliser quand vous avez un temps collectif qui est 100% à distance. Euh, on parlait justement tout à l'heure du fait que le jeu c'est chouette quand il fluidifie et quand il ne crée pas de coupure. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, quand on est soit 100% à distance, soit quand on est asynchrone, il faut avoir une bonne connaissance euh, de la maturité et de l'appropriation de l'outil de votre auditoire. Euh, vous lancez euh, avec un grand nombre de participants qui n'ont jamais découvert votre outil euh, en asynchrone. il enfin, faut, faut, faut avoir fait un, un, beau, un beau déroulé, bien expliqué, etc. etc. Donc là, euh, Work Adventure, qu'est-ce que c'est C'est un, un monde virtuel. Euh, qui vous permet en fait de reproduire les interactions sociales. Euh, vous pouvez créer des bureaux, vous pouvez créer euh, des parcs d'attractions, etc. Et euh, chaque personne est représentée par un petit avatar qui peut se déplacer librement dans cet univers-là. Et lorsqu'on se rapproche et qu'on entre en contact avec une autre personne, vous voyez les bulles, en fait, il y a un, un, un format visioconférence qui se crée. Donc, euh, bah voilà, je me rends compte que là, il y a apparemment une conférence là-haut euh, euh, sur un, un thème. Je m'approche, je m'installe dans les sièges, je participe à euh, la conférence truc. Bah, en fait, finalement, la conférence truc, c'est pas tellement l'objet que j'apprécie, mais je me rends compte que dans la... Euh, que dans une autre partie de la carte, il y a un collègue que je cherche à voir depuis un moment qui est, qui est seul et qui a l'air tranquille, bah je, je vais en profiter pour aller interagir avec lui. Et puis au contraire, là je, je suis à distance, je dois prendre un coup de fil ou euh, ce n'est pas un moment où je suis disponible pour le travail, il y a des espaces où euh, votre avatar ne peut pas être contacté. Voilà. Dans le même esprit, on a un outil lyonnais qui s'appelle Global, G-L-O-W-B-L, qui se rapproche un peu de la même thématique, de simuler des vraies salles de réunion, des, des, vrais, des vrais groupes, quoi. Et d'aller passer de groupe en groupe si c'est un séminaire d'une demi-journée, par exemple. Alors ça, c'est un outil que j'aime beaucoup. Euh, on ne va pas le faire parce que là, il y a vraiment une différence entre la distance avec le timing, avec la différence de la latence. C'est un outil basé sur le jeu. Euh, c'est norvégien, k -out. Alors, ils ont fermé un petit peu les modèles aujourd'hui. Euh, jusqu'à 40 participants en mode gratuit, mais ça fait déjà pas mal. Et là, c'est vraiment l'aspect compète. Ok, on va faire un jeu. Donc, le règle du jeu, c'est que qu'il on va, on va en... y a un gagnant à la fin, un premier, un deuxième, un troisième, il y a un podium qui est très matérialisé dans Kaout, avec euh, la musique qui va bien, avec les symboles qui vont bien. Et euh, évidemment que l'algorithme va, va, va choisir, va, pardon, va, pri, va primer ceux qui répondent juste par rapport à ceux qui répondent faux, et en plus, le temps de réponse. Donc, il faut aller vite. Et il faut rythmer ça. Il faut l'animer à fond. Par contre, à l'inverse, quand vous faites ça, tout le monde parle, tout le monde crie, tout le monde euh, joue. Et après, il faut récupérer, quoi. Voilà. C'est du sport. C'est mais, mais par contre, le, pour l'effet groupe, ça marche incroyablement. Et là, euh, moi, je l'ai fait avec une salle de 200 personnes. Ça part euh, vraiment. Et il ne faut pas trop en mettre non plus. Parce que la durée va jouer. Franchement, euh, euh, entre 5 et 10 activités, max, plutôt 5 que 10. Et vous avez un classement à chaque... Il faut jouer avec ça. Un classement à chaque question. Ah ben la première question, on voit que c'est Vincent qui est premier. Bravo Vincent. Mais attention Vincent, vous allez le challenger, vous allez le doubler. Hein, parce que derrière, il y a deux points de différence avec Claire. Et voilà, il faut animer ça comme ça. Et ça reste du quiz. Euh... Alors le principe, c'est vous, vous avez... Ceux qui jouent, pardon, en, sur leur smartphone, des écrans de couleurs, un triangle jaune, un rond vert, un rectangle bleu, et un... je ne sais pas quoi... d'une goutte couleur, et... Et sur l'écran, ils ont la vraie question. 3, 2, 1, go Et on laisse 10 secondes, max. Et enfin, pour finir, on va passer par un autre jeu qui n'est pas un jeu numérique pour les participants, mais un jeu numérique que pour l'animateur. On va essayer de le faire. mais Hop. On va vous montrer un peu après ça. Ressemble. Donc là, par contre, ceux qui sont à distance, effectivement, ben, forcément, vous n'allez pas pouvoir jouer. Mais on va vous montrer avec les caméras. Ceux qui étaient présents, vous avez sur votre chaise un petit QR code. Une sorte de QR code, pardon, c'est pas vraiment un QR code. Alors, peut-être que <coughs> le but, euh, expliquer le but de ce jeu qui s'appelle Plickers, qui est un jeu qui est américain, le but, c'est euh, de pouvoir collecter des réponses auprès d'un grand nombre de participants. Donc euh, et, sans, fait... et, voilà, et sans être limite du numérique pour les participants. Vous avez un carton, un carton, ça a quatre côtés. Vas -y, vas -y, je et je donc, c'est quatre possibilités de réponses. Le A, le B, le C et le D. Donc, si vous pensez que la bonne réponse, c'est la réponse A, ben, vous mettez le A en haut. Si vous pensez que la bonne réponse, c'est le B, vous mettez le B en haut. Est -ce que vous... Et donc, on peut le faire sous deux, deux modalités. Soit la modalité, vous avez c'est un quiz avec une bonne réponse et trois mauvaises réponses, soit juste un sondage. Euh, donc là, par exemple, on va vouloir savoir parmi vous... Euh, je ne sais plus comment on fait. Voilà. Donc on est d'accord que vous avez tous exactement le même document. Donc là, Chantal est en train de balayer la salle pour les personnes qui sont à distance. Est-ce que quelqu'un peut montrer, s'il vous plaît, à Chantal à quoi ressemble le carton Mais ça, vous allez jouer. C'est exactement le même carton. Sauf que c'est la position dans laquelle vous allez Le présenter cette feuille qui va permettre de voter. Donc évidemment, il y a quatre côtés. Donc on peut faire un QCM. On peut faire un QCM, s'il vous plaît, uniquement avec quatre propositions. OK Maximum. Et donc la question, c'était par rapport au pitch presque parfait. Et normalement vous avez. Euh, euh, normalement, ça doit apparaître à l'écran 1. Euh, je ne sais pas pourquoi ça paraît pas. Voilà. Attends, il faut que... Est-ce que tu peux ne pas... On va faire ça Non, mais, non, mais tu n'y oui. es pas, tu n'y es pas, pas. Non, mais si. C'est parce qu'on a avoir la bonne réponse. Hum. Alors... Là on va vous proposer donc une question Et euh, on vous a proposé le maximum de suggestions Donc le sujet c'est de dire On vous en a parlé tout à l'heure en intro On vous a parlé d'un format, d'un atelier qu'on aime beaucoup Qui s'appelle le pitch presque parfait Et donc le pitch presque parfait, d'après vous, ça concerne Alors, en 1, pour ceux qui répondront à une formation à l'aisance orale, une recette pâtissière non aboutie en B, un événement de matching recruteur-recruté en C ou un crash test de pitch de projet en, en D. Et donc, vous allez lever votre carton et moi, je vais scanner <coughs> et je vois qu'il y a des bonnes réponses et je vois qu'il y a des mauvaises réponses parce qu'en fait. Pardon, Chantal, hop. hop. Non, c'est plutôt. Il vaut mieux que tu te places devant, Chantal. Ah, c'est bon, j'ai tous. C'est bon, j'ai tous c'est bon, j'ai ah, tous. Mais c'est pour Chantal. Pour quelle fois ce que tu veux Ah, pardon. <rire> du coup, là, Chantal... Je sais pas si ça... je suis dans l'écran. Et du coup, je voyais que je vois direct oui. les gens oui. qui répondent faux, que... qui, répondent faux que... qui répondent juste. Sur... Ah tiens, attends, on filme... je... je sais pas si tu peux pas filmer l'écran, le... ce que ça Alors, donne. est-ce que pour vous montrer. vos s'il vous plaît Voilà, Moi, j'ai vert ou j'ai rouge ah ouais, Alors, est-ce que, est que tu peux mettre plus à plat ton écran Voilà, nickel. Oh oui. <rire> voilà, et donc, je, une fois que je fais ça, Donc, effectivement, euh... que, euh, pour ceux qui sont à distance, en fait, au moment où Jean-Philippe passe euh, son téléphone, ça scanne euh, l'ensemble des cartons, ça fait tout de suite la statistique euh, dans l'outil, et le, pour lui-même, euh, pas, euh, apparaissent en surbrillance par rapport aux, aux personnes qui sont à la salle, apparaît en surbrillance leurs réponse. Voilà. Ce qui fait qu'avec un même carton, vous pouvez proposer plusieurs questions. En fait, vous, pas, les, les réponses ne sont jamais liées à, à, à la, enfin, au, au carton de manière spécifique, c'est uniquement comment vous allez orienter votre document. Ah ben bravo <rire> Ce n'est pas une formation à l'aisance orale, mais c'est un crash test de pitch de projet, c'était juste pour euh, l'exemple. Voilà. Donc il y a 10 mauvaises réponses, une réponse recette pâtissière d'un abouti, et huit réponses correctes. Mais ça, ça peut se faire, donc on a un maximum de cartes de 62 cartes en gratuit, euh, que vous pouvez imprimer, non les a plastifiées. Euh, vous pouvez les imprimer sans les plastifier et donner à des participants comme ça. Et euh, c'est vachement chouette à faire avec les collèges, les universités. Là, on peut monter sur des gros volumes. Mmh. Typiquement, euh, si vous êtes sur, tu en parlais tout à l'heure, une formation où vous êtes 8, vous n'allez peut-être pas recourir à ouais, cette solution. c'est plutôt du volume. Fait. Et c'est assez bluffant. Quand on est même à distance sur un volume de 50 personnes, comme ça, tch -tch, hop là. Moi, je l'ai fait avec des collégiens, ils sont entre 50 et 60. Et, je me... et ils sont loin, hein. et je passe l'étape comme ça, je fais comme ça, et j'ai toutes les réponses de tous les collégiens. C'est assez bluffant, hein. il voilà. faut, il faut peut-être faire attention à qu'il y deux fois pas... la même portion de la salle. Non, c'est pas grave, parce que quand tu repasses, ouais. il te recompte le, le même carton. S'il est juste, il est juste, il est faux, il est faux. Il, le... il peut le le rescanner, mais il te le compte. Ouais. Donc, tu peux faire vraiment comme ça, moi je fais oui, comme oui, ça, et je ça. Okay. Il y voilà, a oui, ouais, des remarques sur le chat, c'est ça Oui, il y a des remarques, il va utiliser quand même le pour son prochain séminaire à l'entreprise. Ah super, ben, on veut ouais, bien en effet retour après, savoir comment ça s'est passé. Est-ce que dans la salle, vous avez des remarques, des impressions à partager est-ce vais... est que vous pouvez élever la voix oui. pour que les gens vous entendent avec oui, le micro -ondes? Alors euh, moi j'utilise, je fais de la formation, donc j'utilise euh, B-Cast, et, euh, et klaxon. En sachant que je ne suis pas très douée dans tous les outils numériques, donc je, vais, je suis plutôt allée sur WooClap. Euh, je donne mon expérience personnelle, hein, qui est beaucoup plus abordable, qui est utilisée en université et dans le lycée. Parce que c'est assez simple d'utilisation et euh, du coup, c'est facile. C'est facile à créer, c'est facile à utiliser, il faut un petit temps d'accompagnement. Par contre, il n'y a pas de retour, on ne peut pas euh, imprimer. Euh, si vous voulez utiliser ça. pour faire voilà, des évaluations de connaissances, c'est mieux euh, que le faire sous, parce que là, il y a des vrais rapports qui peuvent être produits. Hein. Vous avez des rapports de. À pas télécharger, pas, télécharger, à la télécharger, du coup ça peut, ça peut servir quoi. Alors ceux qui, sont à, ceux qui sont à distance, pour le redire, l'outil c'est Wookla. W2OCLAP. Et peut-être que ça aussi c'est quelque chose qu'on aurait pu dire, c'est que utiliser le jeu c'est vachement bien pour fluidifier, mais en fait euh, ça permet aussi de gagner énormément de temps. Parce que là en quelques instants, vous pouvez... Euh, sous la forme de jeu, avec du rythme, euh, de l'animation, vous pouvez euh, produire quand même beaucoup de remontées et, euh, et le télécharger après. Et puis puis, euh, enfin, nous, par exemple, les nuages de mots, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal comme, euh, comme retour. Et euh, oui. ça permet ça de capitaliser quand même assez, assez bien. Et juste aussi pour terminer sur la sous, il y a possibilité de créer des aventures qui peuvent servir d'évaluation de connaissances ouais. Parce que maintenant, dans les, dans les formations, on nous demande beaucoup euh, euh, d'avoir cet outil-là, donc ça peut servir comme base d'évaluation de, de connaissances. Le retour, c'est donc le reformer pour ceux qui sont à distance. Dans Claxon, on peut créer des aventures, qui sont des, des agrégations de différentes activités, euh, qui permettent d'avoir une évaluation de connaissances en formation, par exemple. Ouais. Ben, je crois qu'on a fait le tour, ça on l'a déjà dit, et ben, je crois qu'on va vous remercier Alors, bienvenue aux co commentaires, à des, à des réactions ou des questions si vous en avez et, et puis euh, peut-être dire que si euh, ça vous a plu, pour euh, ceux qui sont en présence, ah. n'hésitez pas à nous suivre et sinon, bah, abonnez-vous attendez, attendez, attendez j'ai oublié un truc Ah oh non, il y a encore un Ah jeu. ben oui, le oh. fameux, ben voilà on va vous proposer pour ceux qui le souhaitent à distance, chez vous ou ici en présence, de faire une petite photo. Donc rappelez-vous, alors le code de jeu... Alors c'est sur Bicast, Bicast.live. <rire> Bicast. euh, le code de jeu... Hop. Il, est là. Il est là. voilà. C'est le 71-62-54. Et là, l'idée, c'est de faire une petite photo de votre canapé avec votre chat qui est dessus, de ici, de café. On va le laisser tourner pendant jusqu'à jusqu 11 heures, et ça va agréger, pour vous expliquer comment ça marche, ça agrège ces photos-là sur un mur de selfie, un mur d'image, voilà. et ça pour garder un souvenir d'un événement, d'une expérience, d'un séminaire euh, entre des collègues euh, ou de que, ce que vous voulez, ça marche très très bien et c'est très sympa, euh, voilà. et peut-être que même d'ailleurs il y a des gens qui commencent à le faire vivre, Ben voilà, <rire> Chantal et Xavier l'ont fait. Ah ben... <rire> Alors, voilà. attention aux commentaires. <rire> Et vous bon. pouvez poster, alors on a paramétré le fait qu'on peut poster plusieurs photos. Si ça vous va, vous pouvez mettre plein de photos, autant de photos jusqu'à 11h. ce que vous voulez. Merci beaucoup, en tout cas, de votre participation, de vos réactions. On espère que ça vous a été utile. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à nous dire si... Euh... Vous les avez utilisés, si vous en avez découvert d'autres. Et euh, la, prochaine, le, la prochaine session des Café Outils, bah, comme l'a dit Jean-Philippe, euh, c'est le, le mois prochain, le premier vendredi du mois. Et le sujet, les sont les newsletters. Non, non c'est pas les newsletters <rire> euh, C'est le bi les billets. Ah, pardon, la billetterie pour vos événements professionnels. Voilà. Donc, euh, bah, à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci, Merci beaucoup. Damned, c'est peut-être pas les newsletters C'est en septembre. Attends, c'est pas coupé encore. <rire>